N'allez pas sur B pour le moment, laissez-les approcher de B et dès qu'ils commencent à le cap, on va leur bomber leur avion. Ah, hein. bon pour l'instant ils ont personne. Bah bombe C y hein, a déjà. Hein. Ouais mais c'est moi qui m'en occupe. Ouais mais C je le laisse à notre ami. À les tôt. gars silence s'il vous plaît silence. J'aurai 3 kills. Vers, Vers moi il y a 2-3 mecs. <rire> <rire> <rire> Larger sur B okay, mais cible visible. Donc, ouais. Le le temps temps Vous avancez pas de B les alliés. Ouais c'est ça je veux dire. Ah putain c'est pas ça. a deux côtés là, là où ça tient. Roger. Ouais. Oh, oh, oh y'en a un qui en. Non Stroh, je dis pas sur B abruti Abruti Oh, dégage Putain mais Stro t'es con <rire> ou t'es con Ah le con